«J'ai une grande imagination! » Encore plus fort! «J'ai une grande imagination! » Et maintenant, on le dit avec une voix douce. «J'ai une grande imagination! » Encore plus bas. «J'ai une grande imagination! » Et on le chuchote. «J'ai une grande imagination! » Et maintenant, on le dit dans notre tête. Encore. Une dernière fois. Ah, ça fait du bien les affirmations, hein? <rire> Et bonne journée. Et surtout, à la prochaine! <rire>